Bonjour à tous, <rire> je me sentais l'envie d'être euh, en lien avec vous, l'envie de partager avec vous euh, ce que je vis, ce que je ressens en ce moment, euh, dans ce processus dans lequel j'ai été par rapport au fait de vivre le bonheur directement, avoir accès au bonheur directement. C'est assez incroyable euh, que depuis ce moment où je me suis autorisé pleinement à vivre le bonheur, là maintenant, de suite maintenant, que j'avais cette décision qui s'est prise, qu'il y ait vraiment en moi un réel sentiment de... une sensation de grâce <rire> dans les moments que je vis. Et c'est vrai qu'on a aussi parfois cette représentation du bonheur comme un sentiment très intense et, et on va chercher cette intensité-là. Et moi, c'était la croyance que j'avais. Et qu'en réalité, quand on n'est pas dans cette intensité-là, rien de nous, enfin rien de nous ne reconnaît que c'est un instant de bonheur. Et pourtant, dans le décryptage des sensations du bonheur, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai pris conscience que cette intensité du bonheur que j'allais chercher, bonjour <rire> Que cette intensité de, de bonheur que j'allais, de ressenti du bonheur que je cherchais, était en réalité totalement en, en relation avec, euh, avec la peur du manque, avec le, la blessure de rejet, le manque et le rejet, la, la sensation de solitude qui fait que pour être garant, que le bonheur est vraiment là, que l'amour est vraiment là, j'ai besoin de contacter cette intensité. Donc l'intensité de cette sensation du bonheur que j'avais était en réalité reliée complètement à l'intensité euh, de mon besoin de pallier à ma sensation euh, de rejet, de solitude. Euh, C'est ça et donc, du coup, je comprends bien que l'énergie racine, en tout cas, de la sensation de bonheur que j'avais auparavant, était reliée à une blessure. Plus je ressens, j'avais besoin de l'intensité par rapport à l'intensité de de la blessure de rejet que j'ai pu ressentir auparavant. Et c'est l'intensité était une façon de valider véritablement euh, que l'amour la, que, que et le bonheur étaient là. Vous savez bien que quand tout est vibratoire et quand on est relié à cette énergie racine, en réalité le bonheur qu'on vit n'est pas le vrai bonheur. C'est un bonheur dont l'énergie racine ou l'amour dont l'énergie racine a été la, le, le manque, euh, la peur de la solitude, euh, la peur d'être rejetée et l'envie de se sentir vivante d'une certaine façon. Ce que je constate en tout cas avec euh, là maintenant que je me suis, j'ai encodé vraiment cette fréquence du bonheur à l'intérieur de moi. Il y a plutôt, disons qu'avant je sentais l'intensité mais de manière périodique, C'était pas tout le temps. Ce qui est assez intéressant c'est qu'en réalité il y a un réel apprentissage dans un nouveau ressenti du bonheur un nouveau ressenti du bonheur qui est un bonheur qui est beaucoup plus stable un bonheur qui est beaucoup plus périn dans le temps et en fait du coup il y a même toute une éducation au niveau du ressenti du bonheur lui-même justement pour aller véritablement contacter qu'effectivement ce, ce ressenti du bonheur que j'avais avant ok je prends conscience que c'était lié à un manque et là en fait c'est vraiment relié à quelque chose dont je me suis autorisée. Et ça, ça change beaucoup de choses. Je me suis autorisée au bonheur et donc il y a une sensation qui est là. Et est, ce ressenti qui est là, c'est un ressenti qui est permanent. C'est un ressenti qui est, qui est beaucoup plus stable. Et même s'il y a des moments où j'ai des émotions, ça peut arriver, il y a un retour dans cet espace euh, de ressentir le bonheur en soi, la joie en soi, l'amour en soi, qui est quand même non seulement assez rapide, parce que bon... Grâce au processus que j'ai euh, du programme Créer votre propre changement, ce processus de reprogrammation et de déprogrammation me permet cet accès au bonheur beaucoup plus rapidement, certes. Mais je ressens vraiment quelque chose comme une, comme une sécurité, une sérénité de bonheur, d'amour en moi et quelque chose qui est beaucoup plus stable. Donc je n'ai pas besoin d'aller contacter l'intensité impérativement pour la ressentir puisque je la ressens davantage dans le temps. Bon voilà j'ai pas, pas prévu de commencer comme ça mais j'avais déjà envie de vous partager ça et de vous partager à quel point quand on quand on commence à encoder en soi les fréquences du bonheur dans notre vibration intérieure inéluctablement très rapidement forcément on va aussi créer plein d'événements heureux autour de soi plein d'opportunités autour de soi. Les choses viennent à nous naturellement. C'est quand même un truc de fou. Ce matin, je vous explique, je suis, allée, je suis allée jouer au tennis et il y a encore quelques semaines de cela, je me suis dit, tiens, je voyais, hein, il y a un terrain qui était super bien placé. Je me dis, j'aimerais bien jouer là, mais en fait, c'est un terrain pour les VIP. Donc, je me suis dit, mais quelle chance. J'aimerais bien y être un jour, pouvoir jouer sur ce terrain. Et euh, ce matin, j'arrive et en fait, c'est le terrain qui m'a été consacré sans que je ne le demande moi-même. Et à ce moment-là, quand j'y suis, je me suis dit « Waouh Mais quel beau cadeau !»« Quel beau cadeau grâce à moi !»« Quel beau cadeau que j'ai décidé de m'offrir tout simplement parce que j'ai décidé d'encoder en moi des fréquences du bonheur. » Et là, cet événement-là m'a rempli de joie. En plus de ça, bon super, mon prof, il était vraiment de bonne humeur. J'ai été super bien accueillie par lui. On a... J'ai passé un super moment, j'ai reçu plein de compliments, je me dis mais, mais c'est incroyable, incroyable Des moments de, de qualité partagés comme ça qui sont des réels cadeaux tout le temps, tout le temps. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, je, je voulais aussi faire ce live parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à mon dernier live que j'ai fait sur le fait que je, je vous ai euh, parlé que tout mon accompagnement va changer aujourd'hui. Disons que le cœur et la manière dont je vais accompagner va changer aujourd'hui. Je fais toujours de la déprogrammation et de la reprogrammation des mémoires cellulaires parce que c'est quand même... C'est quand même une de mes spécialités. Je suis toujours coach, coach quantique, rien n'a changé. Par contre, là où ça a changé, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est de la manière dont je vais vous accompagner. C'est-à-dire que, j'ai expliqué dans le dernier live que en fait, j'ai changé de fréquence aujourd'hui. Je suis davantage dans cette fréquence du bonheur que de la fréquence de la guérison et la question une des questions qu'on m'a posé c'est qu'est ce qu'une fréquence qu'est ce que ça veut dire quand tu nous dis que tu es sur une fréquence du bonheur en fait c'est comme si je me branche c'est comme à la radio je me branche à une énergie du bonheur ou je me branche à une énergie de la libération la libération de nos blessures en réalité c'est deux choses complètement différentes dont je viens dont j'ai vraiment quand je viens de prendre conscience c'est tout simplement que quand on est branché sur cette énergie et ce paradigme de la libération des blessures notre objectif premier c'est la libération des blessures pour la libération des blessures pour pouvoir soulager notre cœur bien sûr on va se dire qu'on va faire toute cette démarche de développement personnel ou spirituel parce qu'on a envie d'être heureux la, le, la subtilité et là où j'aimerais vous, que vous ouvrez vraiment les yeux mes amis c'est que vous avez envie d'atteindre, tout comme moi, vous avez eu envie d'atteindre le bonheur à travers tout un cheminement. Un cheminement. Regardez le mot, cheminement spirituel. Ça veut dire qu'il va, va falloir un chemin pour y accéder. Euh, ça veut dire aussi que quand on est dans cette optique première de dire j'ai envie de libérer mes blessures, il y a la libération des blessures pour retrouver la paix et enfin créer le bonheur. Donc en fait, je me suis dit, pourquoi se mettre sous condition de se libérer de ses blessures pour accéder au bonheur Donc aujourd'hui, je comprends bien qu'on a aussi le droit suprême, la liberté suprême et le pouvoir suprême d'avoir un accès direct. Donc c'est comme si vous me dites, ok, on va faire un voyage, hello Baptiste, <rire> on va faire un voyage et vous me dites, ok... Euh, on va, je vais à Barcelone, mais pour aller à Barcelone, il va falloir que je fasse une escale à Paris. Ben, c'est ça, le, le cheminement de la libération. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un cheminement avant d'arriver à la destination qui est être heureux, Barcelone. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est immédiatement d'y aller, immédiatement et directement. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de faire des escales pour perdre du temps. Je pense qu'il y a aussi vraiment... À un moment donné où, dès lors qu'on a vraiment cette conscience qu'on est créateur suprême de notre réalité, cela veut dire qu'on a vraiment le pouvoir suprême de créer absolument tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on désire pour nous. Alors pourquoi Pourquoi chercher à rallonger un chemin de quelque chose qu'on désire en fait Pourquoi ne pas s'autoriser là, ici et maintenant, un accès direct J'accède directement au bonheur. Pourquoi Parce que c'est tout simplement ce que j'ai envie. Ça me revient de droit de pouvoir le vivre. Alors pourquoi ne pas le vivre maintenant et directement en fait Donc concrètement, on se dit, euh, ok alors euh, que faire de nos blessures qui vont émerger que faire de nos émotions qu'on va émerger comment moi je vais accompagner en séance individuelle ou dans mes différents programmes quand je dis que je suis sur la fréquence du bonheur plutôt que de la fréquence de la libération c'est quand même intéressant du coup de savoir dans le pratico pratique comment je vais amener tout ça on va dire que, quand les gens, veulent, je vais parler par exemple en séance individuelle, les gens viennent me voir, vous déposez votre problématique de l'instant, moi je me connecte à vous, clair, grâce à mon intuition et ma clairvoyance, je vais aller voir dans votre structure inconsciente, quel est le jeu, qu'est-ce qui se joue pour vous. La déprogrammation, elle est toujours importante, parce que effectivement, quand on est dans un paradigme, euh, oh non, je vais pas aller dans ce sens-là, la, la déprogrammation et la reprogrammation, elle est importante. La seule chose qui va changer, mais qui va tout changer complètement, c'est dé... le fait de tenir compte de la destination finale. Et croyez-moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à vivre, parce que c'est que quand on est dans cette déprogrammation de nos schémas, et de cette reprogrammation, mais qu'on sait pertinemment qu'on est dans cette optique de construire notre bonheur, on va le faire pour construire notre bonheur. Notre objectif, c'est de pouvoir nous autoriser encore, à élargir notre espace de bonheur quand on déprogramme on... en fait là en sachant c'est qu'aujourd'hui pour moi ok pour la déprogrammation mais à une condition c'est que le seul et unique but c'est d'agrandir votre espace de bonheur donc du coup les décisions ne vont pas être pareilles, les encodages ne vont pas être pareils du tout donc déprogrammer euh, quelle que soit la blessure enfin l'état le, le, le, dans lequel vous êtes là déprogrammer et en même temps, la question c'est comment je peux agrandir mon espace de bonheur, ça veut dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place pour que le bonheur et la joie l'amour et l'abondance puissent être véritablement dans ma vie. C'est ça le questionnement. C'est pas juste la libération pour la libération. Tiens, j'ai besoin de mettre ça en place pour me sentir bien. En fait, on redevient on, notre être devient au cœur et au centre en fait de, de de la démarche elle-même et ça ça change vraiment toute chose quoi. pour moi en tout cas c'est à dire que la, dé, la destination finale elle est belle et bien présente, ça ne devient plus une destination. il n'y a pas de destination il y a juste le fait que j'y accède maintenant ici et maintenant au bonheur véritablement. Donc quand je parle de fréquence justement, on parle euh, je, ben voilà, je crois que j'ai répondu on parle du fait de se brancher à une énergie qui comporte toute une information qui comporte tout un système de pensée euh, qui est différent euh, qui comporte aussi toute une, une palette d'émotions qui comporte aussi des, des façons d'être parce qu'on a besoin d'avoir l'attitude cohérente avec la manière dont on veut cultiver le bonheur euh, on comprend bien en fait à travers ce que je vous partage là que tout est vraiment question d'encodage la réalité dans lequel nous sommes la réalité dans lequel vous êtes n'est que la résultante de l'encodage de votre vibration intérieure votre réalité extérieure les événements de votre vie absolument tous les événements de votre vie sans exception n'est que la résultante de votre vibration intérieure donc ça n'est que le résultat d'un encodage. Donc, si vous réencodez votre vibration intérieure, forcément, vous allez changer aussi les événements de votre vie. C'est automatique, puisque c'est la loi de la nature, c'est la loi de l'univers, c'est ainsi. Euh, je voudrais répondre aussi à une deuxième question qui a été posée hier suite à mon live. Euh, bonjour, bienvenue à tous. <rire> euh, la deuxième, la deuxième euh, euh, question, enfin quelqu'un c'est pas une question quelqu'un avait déposé ça euh, me disant que mon live a beaucoup touché <rire> l'a beaucoup touché parce que euh, parce qu'elle est elle était en train de, de comment dire de se remettre d'une relation amoureuse ça fait euh, un petit moment qu'elle est séparée elle a fait un travail sur elle voilà euh, justement euh, elle s'est fait accompagner euh, et elle voit à quel point c'est difficile pour elle de passer à autre chose et apparemment on l'a touchée. Et c'est touché. là où je, ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit, c'est que effectivement, quand on est dans le paradigme de la libération des blessures et dans le paradigme de la guérison, quand notre objectif c'est de guérir d'une blessure, On va tout mettre en œuvre pour que ça soit le cas d'accord mais on est dans un paradigme de libération et de guérison on n'est pas dans un, un paradigme de se construire de se construire c'est la raison pour laquelle euh, même si vous avez fait un travail sur vous, vous, vous, vous voilà euh, c'est la raison pour laquelle d'une manière ou d'une autre vous pouvez revivre les mêmes situations parce qu'en réalité il n'y a pas eu de changement de scénario. Il n'y a pas eu de changement de personnage. Il n'y a pas eu de changement d'identité en réalité. Donc, euh, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, je suis en train de... En même temps que je vous parle, je suis en train de chercher un exemple. Euh, Si je me mets vraiment à la place de cette personne, c'est comme si, ok, elle fait tout un travail sur elle pour passer à autre chose par rapport à cette relation. Et c'est comme si l'objectif dans ce travail était de dire, ok, j'ai le cœur léger par rapport à ce que je vis. Aujourd'hui, je peux passer à autre chose. Mais c'est une autre orientation différente que de mener une séance comme ça, s'il si fallait que je l'accompagne, et de pouvoir l'accompagner à dire, ok. Il ne s'agit pas tout simplement là, de te sortir de cette histoire, il s'agit aussi ici, au-delà de comprendre ce qu'elle a besoin de changer en elle pour ne plus attirer ce type d'homme, la question c'est, et, et au-delà aussi de changer ce qu'il y a en elle dans sa vibration intérieure pour attirer à elle l'homme qui lui correspond vraiment, la relation qui lui correspond vraiment parce qu'effectivement il y a un réajustement à faire, ça c'est sûr la question fondamentale, fondamentale aujourd'hui, moi, s'il fallait l'accompagner, c'est quelle est, quelle est la relation qui la rendrait vraiment heureuse La question, c'est comment encoder en elle ce nouveau référentiel du couple qui véritablement génère le bonheur, la joie et l'amour en elle. C'est ça, c'est ça la destination du bonheur, c'est ça. Et ça change complètement la nature de l'accompagnement par rapport à vous. C'est-à-dire qu'immédiatement, les démarches de déprogrammation vous permet d'accéder au bonheur puisque c'est là qu'on va y tendre, parce que ça va être le dénominateur commun de l'accompagnement. Voilà, donc j'espère que ces moments vous permettent de mieux comprendre comment je vais vous accompagner. Donc pour cette personne-là, ce serait ça. Quel serait son référentiel du bonheur Donc on va arrêter d'aller voir, bien sûr, de prendre l'appel et d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé parce que ce qui est fait est fait en fait. La question c'est juste là. Quels sont je regarde devant moi dans ce que je rêve de vivre, devant ma ligne du temps et je me dis, qu'est-ce que je rêve de vivre Qu'est-ce qui moi générerait un tel bonheur dans ma vie Et à partir de ce que j'ai envie de vivre, comment je peux transformer ma vibration intérieure pour que je puisse encoder ce que je désire ici dans mon futur moi pour que mon futur moi soit exactement mon moi présent pour que cette réalité ne soit pas une réalité rêvée mais une réalité que je désire ici et maintenant dans lequel je suis déjà cette femme rayonnante extraordinaire qui complètement complètement mérite de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire et là là ça me parle au niveau de la reprogrammation là ça me parle dans la cons dans, dans comment je parviens m'extraire de cette histoire avec cette de, de accompagner, accompagner cette personne à s'extraire de cette histoire avec cet homme de faire un deuil mais en réalité il n'y a pas comment dire et, et, et de véritablement il y a le deuil par rapport à cette relation mais il y a une véritable reconnexion à, à comment dire à la manière dont elle aimerait vivre la relation. Je pense que je l'accompagnerai vraiment comme ça pour répondre à cette question de cette personne. <rire> voilà. Euh, autre chose aussi euh, qui m'a été posée suite à mon live, c'est euh, il y a une personne qui me disait, mais moi, ça me dérangerait si, parfois, ça me dérange d'être au contact des personnes qui sont très, très, très heureux parce que je trouve qu'ils manquent d'empathie quand je vais pas bien. Elle dit, ben voilà, mon, la personne avec qui je suis, mon homme, elle est, il est, il est toujours très, très, très bien. Elle me dit, moi, parfois, ça m'énerve parce que j'aurais besoin d'empathie. Donc, elle me dit, moi, je trouve que, voilà, quand les gens sont trop heureux. Oui, voilà, ils n'arrivent pas, ils manquent cette empathie-là et c'est un peu dommage. Donc c'est un petit peu ça qu'elle avait déposé. Et c'est intéressant parce que... Enfin, c'est intéressant quand même de se poser, de se dire être heureux, c'est quand même le plus haut degré de l'accomplissement d'un être humain. C'est le plus haut degré d'amour qu'on puisse vivre. C'est le plus... Au degré de oui de l'accomplissement de l'être humain et, et, et comment dire je, je veux pas tout je, je préfère être un petit peu heureuse et pas beaucoup en fait c'est déjà c'est un questionnement pour moi c'est comme si on vous donne un, un gâteau que vous aimez vraiment et vous dites moi je peux juste une part pourquoi vous, vous autorisez pas à prendre toute la part de gâteau si vous aimez moi si j'aime un gâteau je prends tout je laisse rien, je prends tout et, et c'est peut-être pour ça que je, je suis vraiment dans cette, dans cette démarche d'absolu de, de vivre le bonheur tout, tous les jours et tout le temps et je le dépose parce que je veux vivre de plus en plus de bonheur dans ma vie mais c'est même pas de plus en plus, je vais aller au bout de, de cette démarche en disant non en fait je veux vivre le bonheur les jours dans ma vie bien sûr que mon cerveau limbique il va dire c'est pas possible bien sûr pourquoi parce que j'ai eu l'expérience jusqu'à ce jour que ma vie elle est faite de euh, ma vie n'a pas été un fleuve tranquille donc je me dis c'est impossible que tout aille vraiment vraiment bien ben en fait ce que je peux vous dire c'est que depuis que j'ai encodé cette énergie du bonheur en moi euh, tout va très très bien vraiment et il y a des chez des émotions chez des j'ai vraiment cette, ces, ces réminiscences de mes anciennes mémoires de mes, mes blessures qui sont là mais ça se traite tellement rapidement mais dans une énergie tellement différente que du coup même moi je suis impressionnée que ça puisse être aussi simple mais d'une grande grande simplicité rapidité euh, la transformation sont très rapides donc voilà donc pour revenir à la question de cette personne euh, pour moi personnellement je pense qu'on peut absolument être dans un, un bonheur un, un bonheur et un ressenti du bonheur véritablement tout en étant dans l'empathie tout en, en sachant être dans l'empathie avec quelqu'un quand l'autre en a besoin je, je ne vois pas pourquoi on doit choisir entre le fait d'être heureux ou le fait d'être je préfère être moins heureux pour être en lien avec l'autre ou non en fait pour moi, je trouve qu'on peut, c'est assez extraordinaire parce que quand on est heureux, on rayonne, on rayonne de, ce, de, de, de, de, de cette joie d'être, de cette joie de vivre. Et quand on rayonne de cette joie d'être et de cette joie de vivre, qu'est-ce qu'on fait On inspire l'autre à l'être aussi. Donc je trouve ça quand même... Bénéfique et pour soi et pour l'autre de pouvoir dire waouh, c'est génial. On dit que le bonheur est contagieux, bien sûr que le bonheur est contagieux, mais aussi on peut dire que la tristesse des autres elle est aussi contagieuse. Et de ben oui, elle est aussi contagieuse. La question c'est à quel moment est-ce que c'est contagieux ou pas? C'est tout simplement que euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui émerge de ça c'est la notion d'amour. C'est la conception de l'amour que nous avons. Nous avons une conception parfois erronée de l'amour où on se dit que pour manifester vraiment l'amour, on a besoin d'être pareil. Parce que je suis comme toi, alors on s'aime. On fonctionne de la même façon, on fusionne. Dans l'amour, il y a un besoin de fusion mais tel que toute l'identité de soi se fond dans l'autre. Et je pense personnellement, en tout cas c'est très personnel, que c'est une erreur parce que on peut c'est la raison pour laquelle on, on, on a envie de se synchroniser à l'autre systématiquement quand l'autre va mal on a la difficulté à montrer qu'on est heureux pourquoi parce qu'on redescend pour dire tu vois je suis avec toi mais en même temps je trouve en tout cas moi je me reconnais dans ça parce que je suis vraiment comme ça c'est à dire que moi qui a tellement besoin de, de manifester mon empathie, mon, ma compassion avec l'autre, quand j'ai des personnes que j'aime autour de moi, je vois très bien le mouvement que je fais, c'est que je ne m'autorise pas à dire que je vais très très bien. Quand quelqu'un est mal, quelqu'un que j'aime beaucoup est mal, j'ai de la difficulté à dire que je, que je vais merveilleusement bien. Généralement, je minimise beaucoup, je dis oh, « ça va, ça va, ça va » pour me synchroniser à la personne et je pense que c'est un tort. C'est un tort en fait. Hey, « Et coucou !» Parce que je pense que c'est important de maintenir cette différence dans le sens où on se dit, moi j'ai fait le choix de vivre dans un paradigme où je suis heureuse et j'ai envie de cultiver ça. J'ai envie de m'autoriser à vivre ça, c'est mon choix de vie. Et, et j'ai envie de cultiver ça tout en étant avec des gens qu'on aime et même s'ils ne sont pas bien, de pouvoir dire, écoute moi je vais merveilleusement bien et en même temps je peux être en lien avec la personne. Je, je ne me retire pas de ma réalité. Voilà, je, je ne me retire pas de la, ma réalité, je n'ai pas d'exigence non plus. Hello <rire> Je n'ai pas d'exigence non plus pour que la personne sorte de sa réalité. Il y a vraiment un respect de la réalité de chacun. Mais il y a une chose que j'ai compris moi, c'est que je, je fonctionne... En plus, j'aimerais bien faire un live vraiment dessus parce que c'est intéressant. Parce que j'ai vraiment moi cette tendance à à vraiment euh, être tellement avec l'autre que, que je ne m'autorise pas à, à créer cette différence. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis très vigilante avec ça, parce que j'ai envie de cultiver ce monde dans lequel j'ai envie d'être. Mon bonheur, il est précieux pour moi, j'ai envie de le cultiver. Et, et j'ai envie aussi de manifester mon amour avec les autres, parce qu'il y a un moment donné, à quel moment est-ce que je m'élève vraiment À quel moment je m'autorise à vivre vraiment cette qualité de vie et en même temps en fait quand je dépose le fait que oui quand moi je m'autorise à m'élever vraiment à, <coughs> à créer cette différence et en me disant que dans cette différence il n'y a pas de trahison je ne suis pas en train de trahir l'autre je ne suis pas en train de trahir ça je ne trahis pas sa réalité je ne suis pas en train de trahir notre lien puisque mon lien d'empathie est là mon lien avec l'autre est là simplement je m'autorise moi-même à, oui, être différente. Parce que c'est vraiment le fait de cultiver le fait qu'on peut s'aimer dans nos différences. On n'est pas obligé d'être pareil pour vraiment, vraiment sans, oh, être en lien ensemble. Et donc, dans cette différence, je vois vraiment les bénéfices de pouvoir déposer le fait que quand je suis heureuse et quand j'ose rayonner, que j'aime ma vie, je me sens très bien dans ma vie, je, je, je vis le bonheur tous les jours. Euh, c'est des autorisations que j'offre aux personnes autour de moi aussi. C'est une façon de leur offrir aussi que c'est possible, c'est la possibilité. Il y a une possibilité mais pour que les autres s'ouvrent, on a besoin aussi à un moment donné de se dire c'est possible à travers moi, donc c'est possible à travers vous aussi. Donc... Euh, je pense qu'on peut être à la fois dans la compassion avec l'autre sans souffrir avec la personne, véritablement. Je peux être en compassion avec toi et me porter merveilleusement bien et te montrer à quel point c'est bon de faire ce choix-là, de, de s'autoriser à faire le choix du bonheur, vraiment. Donc voilà, j'espère que ça répondra à la question de la personne qui m'a posé cette question par rapport à mon live. Voilà. Je vous en ferai plein d'autres parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est mon sujet euh, actuel. Et d'ailleurs, j'ai créé un programme exprès pour ça qui est l'accès au bonheur. Euh, voilà. Donc, N'hésitez pas déjà à me mettre un mot si ça vous parle. Tout ça, si vous avez des questions sur la question du bonheur. Aujourd'hui, c'était pour répondre voilà, au live. Euh, merci pour les petits mots. N'hésitez pas à mettre aussi un like si vous regardez en replay. Ça me fait toujours plaisir de vous savoir passer par là. Voilà. Je reste à votre disposition avec grande joie sur ces questions-là. Et, euh, et moi, je vous dis à très vite. <rire> Au revoir et passez une, un bon lundi.